Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres c'est moi Zéna et voici les prévisions du taureau pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant euh, ce mois d'avril. Donc avec le soleil toujours dans votre douzième maison, dans le bélier qui porte une énergie lourde à cette, à cette maison et dont je parlais en détail dans les prévisions hebdomadaires, vous continuerez à être un peu épuisé par cette énergie du soleil dans cette maison et préoccupé, voire focalisé beaucoup sur les aspects relatifs à votre travail, à votre résidence ou foyer, donc sur les aspects qui touchent en premier votre stabilité et tranquillité d'esprit. Ceux parmi vous qui attendent de nouvelles concernant des études ou des prises, procès aux tribunaux avec, avec la pleine lune, vous allez recevoir, la pleine lune qui va avoir lieu le 7 avril, vous allez commencer à recevoir peut-être quelques informations relatives à ces aspects, soit à propos des études ou bien à propos des procès dans les tribunaux. Par contre, avec toutes les circonstances présentement et avec la conjonction entre Mercure et Neptune dans votre onzième maison, vous pourriez recevoir des informations qui seraient fort probablement erronées ou qui n'est pas précises. Donc, ces informations pourraient vous être transmises à travers soit un collègue ou un ami ou même un membre de votre famille. Mais, euh, il faut vraiment examiner cette information que vous pourriez recevoir car cela pourrait euh, vous porter à déception. Donc, vous devez être très prudent à propos de toute l'information qui circule et qui pourrait porter, comme je vous ai dit, à déception, surtout avec la conjonction entre Mercure et Neptune dans votre onzième maison. Donc, attendez jusqu'à que Mercure entre dans, dans le bélier le 11 avril pour que vous soyez assuré de toute l'information. Que vous recevrez donc les choses deviendront plus claires pour vous j'ai dit que cette information pourrait être transmise par un ami ou un collègue ou un membre de votre famille qui serait erroné mais c'est que c'est pas que c'est votre ami ou votre collègue qui essaie de, de vous tromper c'est juste qu'il euh, serait peut-être bien intentionné en transmettant cette information à vous. Par contre, l'information que lui a reçue pourrait être erronée. C'est pour cela que vous, vous devriez être très prudent en examinant euh, cette information. Ceux parmi vous qui voudraient lancer un projet ou un commerce, le temps n'est toujours pas convenable, surtout les premiers dix jours d'avril. Donc, oui, évidemment, il y a une pandémie et tout, tout, tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi les astres euh, ne sont pas bien alignés pour ce genre d'activité, pour lancer soit un projet ou un commerce donc plutôt attendre la nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe et qui va être conjointe à uranus la nouvelle lune va avoir lieu donc euh, dans votre signe euh, vers le, euh, le en fait le 22 avril donc je retourne euh, au premier euh, dix jours du mois d'avril. Il faut être prudent à propos de toute l'information que vous recevrez, c'est pas le temps pour ni lancer un projet, ni euh, lancer un nouveau commerce. Les, les premiers dix jours du mois seraient très délicats et pourraient porter à déception. Et tout ça est causé par trois conjonctions très lourdes qui portent des énergies difficiles qui sait que les conjonctions sont entre Mars et Saturne dans votre dixième maison, et entre Jupiter et Pluton dans votre neuvième maison, et entre Neptune et euh, Mercure dans votre, onzième, euh, dans votre onzième maison. En général, ces conjonctions vont mettre beaucoup de pression sur tout le monde. Et chacun entre nous ressentira cette pression et ce fardeau d'une manière ou d'une autre. Globalement, au niveau, euh, au niveau global, nous allons entendre des nouvelles sur des personnes en autorité qui, qui disparaîtront de leur position, soit par démission ou à cause d'une maladie, euh, ou même à cause de la mort et quelqu'un d'autre soudain pourraient prendre leur place. Mais pour vous, chers taureaux, en particulier la conjonction la plus lourde est celle entre Mars et Saturne dans votre dixième maison. Donc, beaucoup d'entre vous se verront confrontés par des faits surprenants au niveau professionnel. Certains pourraient devoir changer de profession ou même de métier. Ceux qui ont leur propre commerce pourraient changer de produits ou de marchandises qu'ils vendent, qu vendent. Ou bien, si vous avez votre propre usine, vous pourriez changer le produit euh, que, vous que vous produisez dans cette usine ou bien vous pourriez euh, laisser tomber un emploi ou même perdre un emploi pour trouver un autre. Durant la deuxième partie du mois d'avril et la pression de la conjonction entre Saturne et Mars dans votre dixième maison s'allègera, vous serez en mesure, et bien sûr que Mercure entre dans le bélier, donc, euh, quitte euh, euh, euh, les poissons, vous serez en mesure de faire la distinction des choses et vous serez obligé de finir quelque chose ou, fi ou finaliser un projet pour le soumettre, par exemple, finalement, pour commencer quelque chose autre. Donc, vous serez en période de transition jusqu'à ce que la nouvelle lune se produira dans votre signe, donc vous, vous serez en train de finir quelque chose qui concerne vos revenus et votre peut-être profession ou métier ou votre commerce. De toute façon, donc vous, chers taureaux, vous vous préparez pour un nouveau début avec la nouvelle lune dans votre signe le 22 juin. Et bien sûr, avec le soleil qui rentre dans votre signe et la nouvelle lune le 22 avril, euh, avec l'entrée de Mercure dans votre signe aussi à la, fois, à la fin du mois. Donc à la fin du mois, les choses seront beaucoup plus claires pour vous quand Mercure va entrer dans votre signe. La nouvelle lune sera conjointe à Uranus. Donc vous pourriez vous préparer à recevoir des nouvelles ou bien des opportunités financières inattendu qui serait qui se présenterait soudain et ce durant les semaines suivant la production de la lune mais durant le mois d'avril surtout les premiers dix jours vous devez être très très très patient cher taureau et je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous êtes le maître de la patience Patientez jusqu'à que le temps opportun arrive. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Euh, et euh, je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications et mes Et surtout, partagez, s'il vous plaît. Euh, je vous embrasse tous, tous, hein, à la fois. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.